Ça faisait très longtemps que je voulais euh, écrire un roman d'aventure parce que j'ai beaucoup écrit sur la ville, que ce soit en France ou aux États-Unis, et puis voilà, je trouvais qu'il y avait un potentiel, euh, un potentiel monstre à, à évoquer l'Amazonie sur le plan sensoriel, sur le plan des, des couleurs, le rythme aussi, euh, voilà, la temporalité. Je voulais vraiment un livre euh, qui commence à Belleville en 78, donc quelque chose de très urbain, très euh, qui, qui, sentent, euh, qui sentent le goudron, les pots d'échappement, voilà, la France de Giscard et voilà de 78 quoi. Et en même temps euh, que d'un coup qu'il y a une cassure de rites dans, dans, dans le roman, avec justement un personnage qui n'a rien à faire dans cette jungle et qui se retrouve euh, bah, qui se retrouve tout seul face à l'immensité de la jungle, avec tous les dangers que ça représente, que ce soit les bestioles ou les voilà des guerriers ou des ou même des Amérindiens parce qu'il sait pas comment se positionner face à eux. Donc je, voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à faire et je me disais, ben on part pour un roman d'aventure, c'est parti. Franck, alors vraiment, euh, c'est un personnage, tout ce qu'il y a de plus commun. Voilà, je voulais pour une fois, parce que j'ai eu des personnages qui étaient... Flic, Agent Secret ou autres, Black Panther, bon. Et là, je voulais vraiment un personnage vraiment du quotidien tel qu'on tel qu en connaît euh, tous. Euh, voilà. Moi, j'ai pas, pas mal baigné chez les disquaires euh, quand j'étais ado à Marseille. J'allais farfouiller dans les bacs de vinyle et je me disais, voilà, on va prendre un, un mec sympa, un gentil, justement, un mec simple qui a euh, sa, sa femme, sa gamine, qui bosse dans une boutique de vinyle à Pigalle en 78 et puis ben, sa gamine euh, meurt au cours d'un braquage euh, bidon, minable. Euh, un junkie qui vient, qui va voler euh, 15 balles, 20 balles dans la caisse et qui ressort en courant, qui pousse sa gamine et, et sa gamine euh, se claque la tête contre le mur hémorragie interne et puis la gamine meurt et ça m'intéressait de voir justement comment quelqu'un de gauche qui est contre la peine de mort se positionne par rapport à ça parce que voilà il y a aussi des postures un petit peu dans la vie on l'observe un petit peu partout et il peut y avoir une certaine posture enfin moi en tout cas j'ai connu des gens comme ça qui avaient une certaine posture de se dire moi je suis à gauche et telle ou telle conviction mais si tu te retrouves plongé dans un contexte particulier comment tu te positionnes alors ça va de l'occupation à, voilà, à la mort de ton enfant donc je voulais confronter mon personnage à ses valeurs profondes. Et puis surtout, voilà, je me disais, voilà, on va prendre un disquaire de Pigalle, ou euh, de Belleville d'ailleurs, voilà, parce que c'est qu il qu'il y a pas mal de disquaires à Pigalle, c'est ma vie perso. Et prendre ce mec-là et le balancer euh, dans la jungle, ça m'intéressait justement. Il faut savoir que Franck, euh, c'est euh, est, est un personnage qui est en chaos euh, intérieur. Et plus, plus on avance dans le récit, plus son chaos va s'extérioriser se, va se, et euh, s'incarner à travers tous les tous les personnages qu'il va rencontrer. Donc il va traverser la France, il va passer par Toulouse, Marseille, il va se retrouver en Guyane, il va se balader pas mal en, en Amérique du Sud, et tous les personnages que Franck va, va rencontrer, euh, ça, va de, ça, va, ça va des toxicos à des travailleurs sociaux, à des ouvriers exploités sur, une, sur, euh, sur un site de forage. En Amérique du Sud, tous ces gens-là sont brisés par la vie, exploités... Euh, euh, où ils ont soit sombré dans la drogue ou l'alcoolisme et ça m'intéressait de, de, de montrer une, une époque qui s'écroule en fait et je me rends compte avec le temps que j'écris toujours sur des époques charnières je l'ai fait dans La Voix Secrète je l'ai fait sur les, sur, sur les Black Panthers quand j'écrivais Power il y a quelque chose de très romanesque dans ça et euh, oui et puis surtout voilà c'est ce personnage qui en fait même quand il est dans la jungle quand il s'enfonce dans la jungle il observe cette jungle là à travers son point de vue de citadin euh, parisien aussi. Il a, il, a, il, a, il a quelque chose de ridicule un peu mon personnage, c'était ça qui m'intéressait. Il est, il est un peu has-been, je trouve, mais euh, malheureusement, c'est pas un héros, c'est pas un anti-héros. C'est un mec euh, lambda qui avance avec euh, ses, ses convictions et son point de vue sur un monde qui n'arrête pas de bouger alors que lui est figé dans sa, dans sa détresse. Euh, J'ai su, dès le début, euh, euh, qu'il y aurait beaucoup d'émotions dans le roman. C'est la première fois que je me risque autant sur le terrain de l'émotion. Parce que c'est très casse-gueule quand on écrit. Je voulais vraiment éviter tout le côté pathos. Mais comme je savais que, que, que, que le roman serait très nerveux, qu'il y aurait beaucoup d'action, parce que ça doit être mon roman dans lequel il, il se passe le plus de choses. Il y a des poursuites, euh, il, est en, il est en voiture, en camion, en avion. Enfin, c'est un vrai roman d'aventure. Euh, je, je me disais qu'il faudrait qu'il y ait autant d'émotions que d'action dans ce roman. Et c'était ce ping-pong-là qui m'intéressait, euh, de manière à ce que même dans les moments les plus, euh, les plus nerveux, je pense notamment à cette poursuite dans la jungle, quand, quand, quand, quand Franck est poursuivi par des mecs avec des, avec des machettes ou des flingues, euh, pendant, pendant qu'il court et que les balles fusent derrière lui et qui percutent les arbres et qui tombent, qui se relèvent, tout ça... Il y, a quand même des, il y a quand même des fulgurances de pensée pour sa fille, de dire... Euh, euh, voilà, parce qu'il s'adresse à sa fille, effectivement, tout au long du roman. Il est poursuivi par des mecs qui veulent le tuer et voilà, il lui dit « Ne t'inquiète pas, ma chérie, on va s'en sortir ». Donc ça, c'était très important euh, tout le temps, de, de mêler l'émotion à la tension narrative tout le temps. Euh, voilà, puis même sur... sur euh, enfin, par rapport à l'écriture, c'était très intéressant pour moi de... Voilà. Et euh, pourquoi Jim Jones Parce que... Alors, c'est pareil, j'ai eu cette image dès le début, euh, voilà l'image de la fin que, voilà, que, que bien sûr que je n'évoquerai pas ici mais euh, je, je voulais vraiment, enfin ce qui m'intéressait c'était d'avoir un personnage qui, qui, qui cherche la vérité tout au long du roman mais qui la cherche en mentant du début à la fin. Euh, voilà. parce qu'il ne peut pas se présenter à la police et dire je cherche quelqu'un parce que je veux, je, je veux le tuer et quand il le cherche dans les autres villes il ne peut pas dire je, je recherche ce mec là parce que je veux, le, je veux me venger donc c'est tout le temps qu'il ment et en fait plus Franck se rapproche de la vérité plus il ment et il se retrouve à la fin dans une gigantesque machine à mensonges qui est cette, cette secte de Jim Jones qui, était, euh, qui reposait sur un, sur un mécanisme de propagande hallucinant parce que je, je me suis renseigné, alors j'ai lu des bouquins sur Jim Jones, j'ai vu plein de documentaires, et c'était incroyable le, dire, à quel point euh, l'embrigadement a fonctionné sur les, sur les disciples à l'époque. Et euh, voilà, il y avait tout un système avec des haut-parleurs en permanence, tout le temps les, euh, tout le temps les sermons de, voilà, de, de ce gourou, hein, qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui doit être le gourou le plus célèbre, euh, malheureusement, tristement célèbre de l'histoire. Et euh, ça, ça, ça m'intéressait qu'une fois que Franck se retrouve dans la gueule du loup, euh, qu'il soit obligé de se faire passer pour un adepte euh, convaincu, rallié à la cause de Jim Jones, pour continuer de mener son enquête au cœur de la secte. Et puis surtout, il y avait un côté aliénant, c'est-à-dire que moi j'ai un personnage qui a tout quitté, qui a quitté la France, qui a traversé son pays, qui a pris l'avion, qui traverse l'Amérique du Sud, pour au final se, se, se retrouver dans un piège, euh, dans un piège diabolique. Quoi.